Bonjour les permaculteurs, alors aujourd'hui nous allons parler de design. Enfin, vous allez me dire, car comme vous le savez, la permaculture c'est du design. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter à la fois le métier de designer en permaculture et aussi de vulgariser ce qu'est véritablement la permaculture. Puisqu'on a toujours un peu tendance à dire que la permaculture, c'est je fais des buts, c'est du jardinage. Et nous, on aimerait bien, comme vous avez déjà pu le voir à travers nos différentes vidéos, on aimerait sortir de cette vision de la permaculture et montrer cette vision holistique qui connecte tous les éléments les uns aux autres. Alors, pour rappel, la permaculture, c'est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature pour produire en abondance des fibres, de la nourriture et de l'énergie afin de combler les besoins locaux. Donc la permaculture, c'est du design. Et aujourd'hui, on va vous présenter un design que j'ai réalisé il y a plus d'un an maintenant et qui était une réponse à une demande pour un habitat participatif à la Rochelle. La commande, c'était qu'on a en gros 18 logements. Et pour ces 18 logements, on a 700 mètres carrés de terrain. Et donc, il fallait proposer un terrain qui puisse avoir une multitude de fonctions pour ces 18 logements. Donc d'avoir quelque chose de, de dense, d'agréable de, de, euh, et qui puisse à la fois produire un petit peu de nourriture, produire du confort, produire de l'ombre, produire euh, éventuellement des tisanes, euh, etc. Et ça, c'était mon rôle là-dedans, c'était de trouver une manière de rendre ce jardin efficace et multifonctionnel. Un design, c'est un terroir et c'est des gens. Je vais récolter un maximum d'informations sur le terrain, sur le climat, sur la topographie et sur la localité pour ensuite sortir les opportunités du terrain, euh, les contraintes du terrain, et ça, ça va énormément m'aider à prendre des décisions. Parce que moi, je vois souvent les contraintes comme une aide à la prise de décision. Et en fait, je cherche les contraintes des gens, je cherche les contraintes du terrain, de la localité, et avec ça, je, je mets des limites euh, au design que je vais pouvoir réaliser. Et ensuite, je vais creuser le, le plein potentiel de, des envies et des besoins de, des personnes et de ce qui est réalisable sur le terrain. Et quand on réalise le design pour soi, il va bien falloir se connaître soi-même parce que parfois c'est peut-être ça le plus compliqué. Ici, je n'ai pas eu besoin de cerner une personne. J'ai dû imaginer qu'il y allait avoir 18 occupants qui allaient vivre ici et qu'ils allaient avoir envie à la fois de s'isoler, à la fois de se rencontrer et donc de, de créer un jardin qui permette les deux à la fois. Envie de se rencontrer autour euh, d'une excuse qui peut être la production agricole, hein, que ce soit le jardin ou le verger, mais aussi tout simplement la découverte de la nature, la découverte de certaines plantes. Chaque arbre des haies a plusieurs fonctions, donc on a, on a essayé de choisir des plantes qui, qui donnaient envie d'apprendre à les connaître, euh, elles attirent aussi différents insectes, donc on peut, enfin ce jardin, il y a... on pourrait passer 20 ans à l'observer, je pense qu'on apprendrait toujours des choses. On a aussi choisi des arbres qui produisent des fruits, des baies, euh, qui ont différentes couleurs à différentes saisons, des fleurs différentes à différentes saisons. On a essayé de mettre un maximum de chances de notre côté pour que ce soit à la fois esthétique, euh, fonctionnel, productif, et, euh, et que ça ramène plus de nature sauvage aussi euh, à l'intérieur du terrain. Alors ici, on a essayé de planter un, un petit verger, un peu symbolique, mais malgré tout, il y a quatre arbres fruitiers, deux pommiers, deux poiriers, avec deux variétés de pommiers de la région, donc de Renette de, de Saint-Onge et de la Renette de la Rochelle, que j'ai eu du mal à trouver. Et puis deux poiriers euh, Williams, un Williams jaune, un Williams rouge, ce qui permet d'avoir des, des bonnes poires juteuses aussi en, à la belle saison. Et là, tout ce beau monde est en fleurs. On a fait une première taille cette année pour leur donner la forme, et l'année prochaine, on va les accompagner vers une forme plus définitive. Quand je suis arrivé ici, c'était du remblai. Le terrain, c'était un gros tas de remblai de, de cailloux qui était lié à la construction du bâtiment, qui a été transformé en talus pour ensuite avoir euh, une partie plane et avoir un, fe, un peu différent relief sur le terrain. Euh, ici, l'idée, c'était d'avoir de, de, des plantes aromatiques et médicinales puisque elles vont très bien aimer ce genre d'exposition de, et un sol assez séchant. Et donc ici, on va trouver tout ce dont on peut avoir besoin dans sa cuisine. Du romarin, du thym, de la sarriette. Il y a de la menthe pour les tisanes. Il y a de la mélisse par là-bas, de la lavande. Il y a des émerocales qui font des, des fleurs comestibles qui sont délicieuses en salade. Et puis ici ou là, on a glissé des fixateurs d'azote, par exemple la cénote. Donc on a aussi de la sauge là-bas, des artichauts qui sont magnifiques en plein été. L'idée, c'est que ce talus se déverse là ici dans la zone aquatique avec euh, des plantes aquatiques qui vont filtrer l'eau et puis une zone euh, fraîche sous le sol euh, en plein été c'est plutôt agréable. Alors mon idée euh, pour répondre à la demande c'était euh, de proposer un jardin où on retrouvait différents écosystèmes. Donc il y a un petit côté aquatique avec une, une mare et, son, et sa petite zone de marécage il y a un sous-bois, donc on est légèrement ombragé avec des bouleaux. Il y a une partie verger sur fond de prairie où l'herbe ne sera pas tondue régulièrement, mais on va laisser l'herbe monter pour permettre aussi aux insectes d'apparaître. Toute la biodiversité n'apparaît dans les herbes hautes qu'à partir d'une certaine taille des herbes. Et puis une partie potager, qui est assez rationnelle puisqu'on a choisi un potager surélevé qui permet aux gens plus âgés de ne pas avoir à se baisser, éventuellement un accès handicapé, mais aussi surtout très rationnel puisqu'on a des... un potager en carré, ce qui permet de, de travailler avec un manuel, hein, le, la, la culture en potager en carré. Et ça, les habitants de, de Vibrato, ils ont une association et ils s'organisent pour gérer à la fois les déchets, donc euh, tout ce qui est compostage, euh, ils s'organisent pour gérer le jardin, donc que ce, que ce soit l'entretien, la taille des arbres, l'entretien des haies, mais aussi le potager. Ce qui fait à nouveau de l'agriculture ici un vecteur de lien social. Et puis ben, les arbres fruitiers, qui un jour donneront plein de fruits, vont aussi servir à, à connecter les gens à la fois les uns avec les autres, mais aussi à se, se reconnecter avec les, les activités agricoles. On se croise entre voisins régulièrement et on se parle du jardin. On a regardé le sol évoluer jour après jour et on, on en parlait entre nous. Donc on est tous intéressés par l'évolution en fait des plantes. On, on, on observe quand on n'a pas vu, on dit à un tel tiers, on regarde ça, c'est en fleurs. Donc on est dans un partage de l'évolution du jardin. Et l'été dernier, on a fait un petit peu de légumes. On s'est pris un peu tard, mais on a fait quelques légumes. Mais euh, bon, on les a partagés. On les a partagés entre, entre nous. On a fait une soirée spéciale potiron, euh, voilà, qui allait de l'apéro potiron jusqu'à dessert au potiron. Et voilà, on fait des choses comme ça. C'est aussi un échange avec les gens. Donc là, près des terrasses des, des habitants, on a installé les petits fruitiers. Donc là-bas, il y a des groseilles à macro qui piquent, hein, qui sont hors des chemins. Ici, on a de la rogna, derrière, on a du cassis, de la groseille, enfin à peu près tous les petits fruitiers qu'on peut trouver dans un jardin et qui sont comme ça, le long des chemins, des petites gourmandises qu'on va pouvoir cueillir euh, à la belle saison. Avec ici, un couvre-sol de sarriette hein, qui dégage une odeur très, très agréable et qui fait euh, qui a un rendu assez exceptionnel quand même. On a donné le, le thème de la durabilité à ce design. Et le thème de la durabilité, il est représenté à la fois par le, le, le parcours pied sec, qui est un parcours infini. Donc le symbole de la finisse qui permet de déambuler sur le terrain sans avoir l'impression de tourner en rond. Et aussi qui permet d'accéder aux différentes ambiances. Donc le côté sous-bois, passer dans le potager, ensuite passer dans le verger, passer sur le talus un peu plus méditerranéen parce qu'en plein soleil et avec des plantes aromatiques et médicinales. Et puis le symbole de la durabilité, il est aussi dans ces boulots qui fournissent aussi l'élixir de longue vie, la sève de bouleau qu'on va prélever à la première lune montante au printemps. Donc ce sol, il, il est resté là, puisque à La Rochelle, il y a une loi qui, qui dit que si on, on construit un nouveau bâtiment, on ne va pas supprimer tous les vieux arbres qui sont présents sur le terrain. Et donc ce sol, il a passé à travers les âges, et il était, là, il était présent avant. Et donc évidemment, pour les travaux, il a dû être taillé. Alors ils ont, on a fait revenir un élagueur qui lui a fait une taille un peu plus propre, mais qui permettra d'avoir un arbre mature, qui fournit une ombre agréable sur cette petite place du village où les gens vont pouvoir se retrouver, faire un petit barbecue au bord de l'eau, etc. C'est un endroit qui restera très agréable en été. L'utilité du design, c'est justement de créer des endroits où on va pouvoir mieux vivre, euh, éventuellement moins travailler, mais ça ne veut pas dire pas travailler, puisque ce n'est pas ça le but. Le travail, c'est aussi un peu l'hygiène, on ne cherche pas à la permaculture, ce n'est pas rien faire. C'est Au contraire, il y a beaucoup de travail à construire, des choses qui seront pérennes. Mais l'idée, c'est de mieux vivre tout en, euh, d'essayer de garder un certain confort en même temps, tout en respectant l'environnement. Et c'est là tout le challenge qu'on a, euh, mais qui repose un peu sur nos épaules, en tout cas notre génération et, et celles qui vont suivre. Et il n'y a pas d'autre solution que de se reconnecter à cet environnement, parce que c'est en synergie avec lui qu'on va pouvoir subvenir à nos besoins et subvenir aussi à l'environnement aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos sur des designs à plus grande échelle. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur notre page Tipeee. Tipeee est un site de financement collaboratif avec lequel vous pouvez, avec 1, 2 euros ou même beaucoup plus, nous soutenir pour continuer à voir nos vidéos sur YouTube.